bon wow. moi mm -hmm. de femmes -hmm. de les de on a si on en de se de la thèse du complot. Parce que, qui on a de Georgian, a fait les de après tu y a rien fini, mon une sorte de accusé avocat ne parce que le fait que nous défunt le boperé, bénin peuple n'entend pas te il ni de plainte agir n'importe que le tribunal répliquer donc mon contre plainte plainte en tout cas nous mnyo avocat pour que n'importe quoi que jamais settle annoncez également au pénal, pour que n'importe quoi n'est que donc l'air bel air faux euh donc au moins parce que beaucoup enquêté et l'a pv donc fait une en réalité parce que à mesure voilà, mm -hmm. mm -hmm. ah, qu si un parce que vous impression dossier patate entre les du pouvoir mais finalement si une patate entre l'aimé de tout le monde. De tout le monde. que de tout le monde. le de Mais je actuellement, les témoins à décharge euh... oui Si oui. vous avez besoin de tout le monde, vous de massage. salon de massage le Vous avez besoin de Vous de à négliger. Vous donc on doit être très vigilant par rapport au cas